je crois qu'elle est là pour les vacances elle est jolie elle s'est fait tous les ménages dois c'est si ça forme est une menace